La majorité des courriels que vous envoyez à vos clients sont redirigés vers la boîte de courriel. Si c'est le cas, aujourd'hui nous allons voir comment vous pouvez procéder pour fixer ce problème. Mon nom c'est Gilles Blas, aujourd'hui je vais parler de, de la réputation des serveurs de courriel et je vais vous expliquer comment vous pouvez procéder en tant qu'entreprise. Pour vous, vous rassurer que tous les courriers que vous envoyez sont redirigés vers la boîte de réception de vos clients. Avant de commencer, si vous êtes sur YouTube, je vous invite à cliquer sur le, le, la cloche notification, pour qu'à chaque fois que nous publions ce type de vidéo, que vous puissiez, que vous puissiez recevoir. Donc, si vous, au sein de votre entreprise, vous avez de la difficulté à envoyer des courriels dans la boîte de réception de vos clients, il y a évidemment plusieurs raisons à cela. La première raison que je pourrais évoquer, c'est que votre serveur de courriel a une mauvaise réputation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut tout simplement dire que votre serveur de courriel a envoyé tellement de, de, de courriels au point où euh, la majorité des autres fournisseurs de courriels l'ont ont ajouté à la liste noire. Donc, ou la deuxième, la deuxième raison peut être le fait que votre adresse IP a été placée dans la liste noire également. Une autre raison que je pourrais aussi évoquer, ça peut être dû au fait que. Euh, vous avez certainement euh, une mauvaise audience. savez veut dire quoi concrètement Ça veut tout simplement dire que la majorité des gens qui sont dans votre liste de contacts, ce sont des personnes qui ne veulent pas recevoir des courriels de vous. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs autres raisons qu'on peut évoquer par rapport à ce type de problème. Comment vous pouvez résoudre cela exactement La première chose que je pourrais vous recommander en tant qu'entreprise, c'est de filtrer au maximum votre, votre liste de contacts. Il existe des moyens euh, de valider si la liste de contacts que vous avez sont, des, euh, sont exactement des personnes valides. Il suffit tout simplement d'utiliser ce qu'on appelle le, les serveurs de vérification des courriels pour être en mesure de passer à travers la liste de contacts que vous avez et de retirer tous les, les contacts qui ne sont pas valides. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de vous rassurer euh, de, de faire une validation à deux niveaux à chaque fois qu'une personne souscrit à vos info ça veut dire quoi concrètement ça voudrait tout simplement dire que lorsqu'une personne va venir s'offrir à vos infos plutôt que de l'ajouter automatiquement dans votre liste de contacts vous pouvez l'envoyer un message automatique pour lui demander de valider qu'elle veut, qu veut effectivement être dans votre liste de contacts cela va permettre d'éviter que une personne tierce utilise le courriel de n'importe qui pour soustraire à vos impôts. La troisième chose qui peut vraiment vous aider, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les serveurs SMTP. Ce sont des services en fait qui permettent d'afficher vos courriels dans ce qu'on appelle la liste blanche. Lorsque vous allez utiliser ce genre de service et que vous allez être en, vous allez envoyer des courriels, les serveurs de courriels vont plutôt identifier ces services plutôt que votre courriel. Et par conséquent, les clients vont être en mesure de recevoir tous les courriels que vous les envoyez. Donc, voilà les trois astuces que j'avais pour vous aujourd'hui. Euh, en tant qu'entreprise, est-ce que vous faites face aux problèmes de courriel? Si c'est le cas, comment vous procédez pour être en mesure de résoudre euh, la chose? Ce serait quand même plaisir de vous entendre en commentaire.